Ça va trancher, chéri Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Bon, bah vous aurez reconnu l'extrait de ce film français mythique, cette comédie française de Les Nuls. Aujourd'hui, bah, je vais vous parler un petit peu de tranchant, de coupe, de ciseaux, de sécateurs, de greffoirs, de choses comme ça et surtout comment faire en sorte de, bah, de bien les entretenir et de bien s'en occuper, voire même de bien les fabriquer C'est parti Salut les pépiniéristes, les planteuses et les planteurs d'arbres. Alors là aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je me destine à présenter quelque chose autant aux amateurs qu'aux pépiniéristes que même à quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu. Euh, puisque je vais vous parler d'affûtage d'outils. Voilà. Alors ça va être juste une petite vidéo pour vous parler de l'affûtage des outils plutôt liés quand même à la pépinière ou on va dire à l'entretien de jardin, au jardinage et des choses comme ça. Quoi? T'es pépinériste et t'as pas de système d'affûtage. Non mais à l'eau quoi. Bah oui, à l'eau justement. Alors je vous présente euh, ma récente acquisition, un touret à mêler à eau. Euh, à ne pas confondre avec un touret qui tourne très vite et sans eau. Là on est sur quelque chose qui tourne lentement et avec de l'eau, donc qui permet de garder les lames froides. Elle ne chauffe pas. Et euh, en fait c'est hyper important parce que quand on a une lame type couteau type peu importe c'est de l'acier qui a été trempé au niveau de au, au moins au niveau de, de la partie coupante de la lame après ça dépend des, des catégories de comment dire de, de couteaux, mais on peut avoir aussi des trempes sélectives ou des trempes bien localisées mais Toujours est-il qu'un outil tranchant a été trempé. Voilà, trempé, c'est un processus dans la forge de l'outil, dans la fabrication de l'outil. Et si on l'affûte en chauffant, donc avec quelque chose qui va le chauffer, eh bien euh, bah, ça va casser la trempe. Ça va casser la trempe, et du coup, bah, votre couteau n'étant plus trempé, il ne va pas garder ses coupes, ses tranchants bien longtemps comme il faut. Voilà. Donc il faut faire super attention quand on affûte. Euh, ou même quand on fabrique évidemment mais quand on affûte un outil coupant il faut faire hyper attention à ce que la lame ne chauffe pas donc bah, quels sont-ils ces outils 1 hein commençons par un simple couteau moi j'en ai toujours un dans la poche et si je devais reprendre un petit peu euh, quelque chose qui me trotte en tête depuis longtemps comme euh, un petit peu un, un, une petite phrase un petit peu euh, d'attaque euh, que je pourrais utiliser régulièrement sur la chaîne c'est faut que ça coupe faut que ça tranche, hein, bon, faut que ça coupe plutôt. Parce que je ne supporte pas, en fait, tout simplement, d'avoir des outils qui ne coupent pas. Si j'ai un couteau dans la poche, il coupe. Sinon, il n'a rien à faire dans ma poche, il doit être affûté d'ailleurs, et, et euh, voilà, ça ne me sert à rien si ça ne coupe pas. Donc, mes outils sont toujours très tranchants. Et je les ai toujours affûtés avec des petits systèmes, des pierres à main, des choses comme ça, et euh, ça marche très bien. Ça ne coûte pas cher, ça marche très bien. L'inconvénient, c'est que c'est long, c'est que ce n'est pas toujours très précis, et que ben moi, j'ai beaucoup d'outils à affûter, mine de rien. Et donc, j'avais besoin de m'équiper de quelque chose d'un peu plus efficace. Bien sûr, quand on fait du jardinage ou même quand on fait du, du, du bushcraft ou des choses comme ça, on a besoin d'un bon couteau, un peu solide, que ce soit pour faire du bâtonnage ou que ce soit pour faire de la taille un peu grossière de bois, des choses comme ça. Un bon couteau, voilà, là on est sur... Sur, bon je cache la marque, c je ne suis pas sponsorisé par la marque donc ça ne sert à rien mais euh, en fait c'est du Mora à la base de couteau c'est une marque suédoise de mémoire ou un truc comme ça ou finlandaise c'est des couteaux pas chers c'est l'équivalent de notre opinel hein, euh, mais en version fixe, lame fixe et ça c'est très dur à affûter parce que c'est une lame inox hyper hyper, hyper solide euh, donc ça à la main je vous garantis que c'est hyper long et donc du coup je ne les avais jamais vraiment affûtés ceux-là euh, voilà évidemment es pépiniériste, tu as un greffoir. Bon, bah regardez, vous le connaissez. Je vous ai déjà présenté un petit peu ces greffoirs là chez moi. C'est l'opinel modifié. Donc, comment se faire un greffoir pour euh, trois fois rien Entre guillemets, faut être équipé. Ok, je vous l'accorde. On peut le fabriquer avec un peu moins d'équipement. À la base, je les ai fabriqués tous mes, mes greffoirs comme ça, notamment pour les stagiaires. Ici, je les ai fabriqués. Donc, j'ai acheté un opinel, c'est à peu près 9 euros. Je lui ai modifié sa tête, parce que, bah oui, à la base, c'est un peu piquant l'opinel. Okay. Donc j'ai arrondi, ça c'est juste pour ne pas se blesser, parce que ouais, quand on est en train de greffer comme ça et qu'on apprend, on a tendance à regarder d'un peu près et puis on oublie qu'il y a le menton devant. Donc j'ai arrondi. La lame est... peut être un peu longue pour certains, donc on pourrait aussi la raccourcir la lame. Deuxième chose, eh bien, le tranchant d'un opinel, je ne peux pas vous le montrer sur la vidéo, ça ne sera pas parlant, il est des deux côtés. Il y a un angle fait des deux côtés, comme n'importe quel couteau assez classique. Tiens, on peut le voir sur celui-là qui, qui a un tranchant bien marqué. Ok, il y en a bien un de chaque côté. Ici, 15 degrés de chaque côté, en l'occurrence, pour un, un angle total de 30. Un greffoir, je vous rappelle, vous allez regarder la vidéo sur le greffage à l'anglaise. Un greffoir, c'est un affûtage d'un seul côté. En tout cas, un greffoir pour faire de la greffe à l'anglaise. Parce qu'on va trancher d'un côté, on doit avoir un plat ici pour guider la, la coupe. Et ce tranchant est différent gaucher ou droitier. Donc les premiers, je les ai fabriqués avec une ponceuse à bande, mis sur table. Et en changeant les grains, en commençant par du grossier, on casse d'abord toute la lame. Hein, on ponce complètement la partie du tranchant déjà faite. Sur les opinels, il est tout petit, donc ça va, ça va assez vite. Et ensuite, bon, on arrondit. Et ensuite, eh bien, on choisit son côté, en fonction si on, est droit, si on veut faire un pour droitier ou gaucher. Et on affûte, on affûte, on affûte, on refait un nouvel angle sur la bande à poncer. Et après, on change le grain pour aller arriver jusqu'à quelque chose de plus en plus fin. Et enfin, on finit sur le cuir. Donc on arrive à peu près à faire quelque chose. Ça prend beaucoup de temps quand même, mine de rien. Et puis, euh, bah, il faut quand même être assez précis parce qu'il faut essayer de garder le même angle à peu près tout le temps pour avoir quelque chose de correct à la fin. Aujourd'hui, avec cet équipement-là, ça me prend tout au plus 5 minutes à me faire un greffoir. Donc, évidemment, il faut l'équipement qui va avec. Mais tout ça pour dire que euh, maintenant, je suis capable de les faire très, très vite. Donc, oui, fabriquer avec la ponceuse à bande, ça marche. Le gros inconvénient quand même, c'est que ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Donc, déjà, au minimum, il faut avoir un verre d'eau à côté de soi pour pouvoir tremper la lame très régulièrement dedans. Mais euh, en fait, ça chauffe vite, vite, vite, vite la lame. Et donc, c'est globalement assez mauvais pour la trempe. Donc, gros avantage de celui-là, c'est que ben, quand il tourne, il y a l'eau. Et l'eau refroidit en permanence la lame. La lame ne chauffe jamais. Qu'est-ce qu'il a, le pépiniériste ou le jardinier, également pratique d'avoir dans la poche une petite cisaille type épinette Et ces épinettes-là, vous voyez, on peut les acheter à 10 balles, même pas. Ça, c'est une Ars, a r -S, la même marque que le sécateur qui vient juste après. Ars. C'est globalement une assez bonne marque de, de, de produits type sécateur. Pas que, hein, mais des, des produits d'entretien de jardin. Ils font pas mal de, de, de scie, euh, par exemple, des lagages ou des choses comme ça. Et ils font ces petites épinettes-là qui bah, sont correctes, font vraiment bien le boulot, sont assez robustes. Là, ça fait à peu près trois ans que j'ai celle-là. Enfin, j'en ai plusieurs. Hein. Et en fait, bah, c'est super chiant parce que comment on les affûte ces outils-là Bah oui, bah, c'est super chiant. Voilà, on... enfin, il faut savoir déjà comment le faire et puis ben, il faut maintenir un angle qui n'est en fait, pas le même principe que les autres lames, c'est différent puisque l'angle ici il est sur ben, les... les deux croisements de lame, en fait. et donc c'est cette partie là qui est un peu plate là, qu'il faut affûter, et qu'il faut affûter précisément parce qu'on est quand même sur un outil de précision et bien ça avant je le faisais à l'arrache et du coup c'était jamais bien affûté parce que j'avais jamais ce qu'il fallait pour faire vraiment bien le boulot et du coup, bah, ces cisailles-là ont été vite remisées pour faire de la taille de racine. Et même en les affûtant sommairement, bah, ça devenait euh, pas terrible du tout. Donc du coup, bah, j'en ai racheté des pas chers, des pas chers. Et puis du coup, tu te retrouves vite à avoir une collection d'outils qui ne te servent plus. Ce qui est complètement ridicule. Donc, soyons autonomes les gens. Affûtons nos outils. Parce que, je vous rappelle, il faut que ça tranche. Il faut que ça coupe. Donc avec ça... Avec ce touret là derrière, je peux affûter ça, nickel. Là, maintenant, j'ai une vraie petite cisaille. De... C'est un petit ciseau de précision, en fait, maintenant, et je peux l'affûter en 10 secondes. Voilà. Évidemment, l'outil de prédilection, l'outil coupant de prédilection du pépiniériste. Bon Vous savez que j'en ai un électrique aussi, ça marche pareil. Le sécateur. Alors, certains me diront, ouais, mais chez Ars, c'est encore la même marque, mais bon. Leur lame leur système, il est auto-affûtant. Ouais, alors, voilà, pour pratiquer l'affûtage de lame depuis quand même longtemps, euh, je sais que les systèmes auto-affûtants sont globalement très rares, et s'ils existent, ils, ils dépendent forcément d'un système d'affûtage dans la conception même de l'outil. Et donc là, si je voulais que cette lame-là soit affûtée en permanence, il faudrait que ma contre-lame, mon sabot, soit par exemple muni de, de je sais pas, de, de diamant par exemple, pour vraiment avoir de l'affûtage. Donc, en réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, vos sécateurs vont avoir besoin d'être affûtés régulièrement également. Donc, moi, c'est affûté euh, plus que régulièrement. Enfin, comme je vous le dis, si l'outil ne coupe pas bien, ne tranche pas, il n'a rien à faire dans ma poche, il n'a rien à faire dans mon sac, il n'a rien à faire avec moi. Donc il faut que ça coupe, il faut que ça coupe les gens. Bon allez, un petit moment pub, avant de vous montrer rapidement comment j'affûte un sécateur, un ah, sécateur, ça ressemble à un sécateur ça, sérieux, un greffoir. Avant de vous le montrer, je voudrais vous proposer quelque chose, si ça peut vous intéresser, vous me le dites dans les commentaires bien sûr. Euh, je voulais proposer des greffoirs gauchers ou droitier, à partir de couteaux au pinel classique, inox, euh, à la vente, voilà, et je pensais les mettre autour de 20 balles, sans, sans, sans frais de port. Donc, euh, bah, si jamais ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une petite gravure en plus dessus, euh, Tilipus, histoire d'avoir un petit truc un peu collector. et euh, voilà, je vous propose de, de me dire si ça vous intéresse, et puis bah, dans ce cas-là, je crée l'article, et puis, et puis on met ça en place euh, dans les semaines qui viennent. Ça marche Allez, revenons-en à mon greffoir. C'est un opinel, à la base... Alors celui-là, c'est une version carbone que j'ai dans la poche, parce que pour la vie de tous les jours, je préfère avoir une version carbone, mais peu importe. Euh, à la base, on a un tranchant que je veux tirer. Donc ça, j'ai déjà fait. Et puis après, on refait tout le tranchant. Bon, quand je l'ai fait, je ne vais pas vous montrer la fabrication. Ce n'est pas un tuto euh, fabrication de greffoir. Hein. C'est juste pour vous montrer comment je, le ré... comment je crée la lame, comment je crée le tranchant avec l'angle voulu. Vous allez voir que ça prend vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. Alors la première chose à prendre, c'est le guide porte-outils pour les couteaux. J'accroche mon opinel dessus, Hop, avec ma lame à refaire. Tac. Deuxièmement, j'ai mis de l'eau dans mon bac, puisque c'est un touret à eau. Deuxièmement, je vais régler la hauteur qui va me permettre de déterminer mon angle. Et pour ça, j'ai mon guide. Je ne suis pas en train de vous faire un tuto sur la machine. Il y en a des centaines sur Internet euh, qui seront bien détaillées. Même sur le site du constructeur, il y a tous les détails. Voilà. Mais ils expliquent pas en fait, l'affûtage la la, de greffoir. Ils affûtent des lames avec des doubles biseaux, des choses comme ça. Mais ils expliquent pas les simples biseaux. Ou très peu, très vite. Bref, l'angle. Alors, j'ai testé 15 degrés, j'ai testé 20 degrés. Alors, ce n'est pas compliqué. 20 degrés c'est plus solide donc ça permet de faire plus de coupes mais c'est un chouia moins tranchant. 15 degrés c'est plus tranchant mais la lame va s'émousser un petit peu plus vite. Donc les deux marchent bien en vrai surtout sur de la lame inox. 15 degrés c'est vraiment pas mal et ça tranche vraiment comme dans du beurre quoi. Donc je règle 15 degrés ici sur mon gabarit de hop 15 degrés t'as 15 degrés voilà. Donc pour rapprocher mon angle des 15 degrés, ben je vais devoir faire en sorte que ma lame soit pile poil au bon angle ici. Donc c'est pareil, hein, là, là je vous avais une vue globale, vous n'avez pas le détail, il y a ce qu'il faut sur internet. Hein. L'angle est réglé, la barre de guide est, stable, est bloquée, voilà. Je peux ramasser mon gabarit d'angle. Tac, je remonte le bac pour mettre de l'eau sur la roue. Et c'est parti Ensuite, on change le grain de la pierre, on passe au grain 1000, et on refait une deuxième passe. Alors je suis que d'un seul côté, hein. T'as vu le temps que ça m'a pris Bon alors je sais pas si tu vas réussir à voir. Hein. Mais là, j'ai mon tranchant qui est fait. Pour l'instant, il y a un morphile. Le morphile, c'est une petite bavure qu'il y a autour de la lame. Et donc ça, il va falloir bah, démorphiler. Et pour ça, il bah, suffit d'aller de l'autre côté de la machine. J'ai le touret à démorphiler. Un petit peu de pâte à polir, ça va aider. Hop. De pâte d'affilage. Et là par contre, bon, je commence d'abord par la côté que j'ai affûté. Et on attaque le morphile de l'autre côté. Ben voilà. Tu l'entends Tu l'entends le son de la lame qui coupe Bon. Bon alors le test du. Qu'est-ce qu'on fait en général pour tester les couteaux dans toutes les vidéos sur internet Soit on s'amuse à couper les, les poils, soit on s'amuse à couper des feuilles de papier. Ouais mais les gens c'est un greffoir ça. C'est fait pour couper quoi Peut-être pour couper du bois. Alors est-ce qu'il coupe ce greffoir Est-ce qu'il coupe précisément Ben voilà, pas magnifique ça T'as vu ça Allez, on se fait des copeaux de BRF. Bon, ben voilà. Tu rien à dire de plus, non N'est-ce pas Ça parle de lui-même. Bon, ben voilà. Je ne suis pas encore rémouleur, mais si jamais réaffûtez vos outils parce que vous êtes dans les parages, ça vous intéresse, je vous demanderai juste quelques petits euros, je pense. Et encore, ça dépend. Ça dépend qui vous êtes. Ça ne me prend que dalle à faire, donc euh, ça peut être un petit service aussi si vous passez une commande de plan, par exemple. Et puis en l'occurrence, bah, je vais en mettre, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, sur le site, pour euh, mon site de vente en ligne, quoi. Euh, enfin, mon site de vente. Euh, si jamais ça vous intéresse, je pense que je vais les faire autour de 20 balles hors frais de port. Et puis, bah, ça vous fera un petit, un petit greffoir à pas cher qui fonctionne bien. Hein. Euh, ici, moi j'ai les collègues, euh, j'ai des collègues, qui ne fonctionnent qu'avec ça, euh, en professionnel. Hein. Donc moi j'en ai toujours sous la main, au cas où, euh, mais je préfère les lames un peu plus courtes personnellement, c'est un choix. Deuxième moment pub, oh. bon je vous ai dit que j'étais partenaire avec la Fabriculture non Oui Bah oui 5% de, de remise pour vous, pour vos achats, à n'importe quel achat, et moi de, de mon côté j'ai une petite commission, donc ça m'aide pour la chaîne, donc c'est cool ça non euh, Surtout que le matériel de la Fabriculture est également super cool quoi donc si vous voulez le code, je ne vais pas vous le donner en direct. Je ne vous le donnerai jamais en direct. Vous m'envoyez un SMS, en précisant vous, qui vous êtes quand même, si je vous connais. C'est mieux, enfin, vous, vous m'envoyez un SMS ou un mail, c'est plus simple. Ou euh, bah, si vous êtes sur Facebook, ça peut être un message sur Facebook. Ça peut être, euh, ça peut être euh, un commentaire sur euh, YouTube, mais euh, après on passe en privé. Euh, ça peut être évidemment par Messenger. Enfin, bon. Vous trouvez le moyen, ou vous, évidemment, vous êtes sur une foire, un salon où j'y suis, je serai là, je serai avec les papiers de la Fabriculture, je vous donne le code, etc. Bon bref, vous saurez trouver le moyen de me demander le code. Donc le sécateur maintenant. Le sécateur, il faut pouvoir le démonter. Parce que si on ne peut pas le démonter, ça va être un petit peu compliqué de venir affûter la lame. On peut toujours bidouiller, mais si de base, de base votre sécateur n'est pas démontable, ça veut dire que c'est un sécateur jetable, et eh bien moi j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, parce que si vous ne pouvez pas l'affûter, ça ne sert à rien. Quoi. Bon, en général on a soit accès à la lame accrochée à la poignée, là je peux même la démonter si je veux, ça ne devrait pas me gêner, donc je vais la garder dessus, et puis ben, on va faire le même principe. Alors une chose que je vais faire en plus, c'est en profiter pour remettre un petit peu à plat le sabot, ce que je peux faire sur le côté de la meule. Alors si j'avais la version meule, lame diamant ça serait beaucoup mieux parce que le, le plat sera très bon. Mais là comme elle est neuve ça va aller, ça va aller. ce qui va permettre de me faire un, un, un plat bien. Parce que le sécateur c'est comme le greffoir, ce n'est affûté que d'un côté. Okay Donc le même système d'accroche. Je commence par le plat tiens avant d'accrocher. voilà c'est propre et maintenant ben, on refait la même manip hein. on accroche on règle l'angle on affûte en gardant en tête comme d'habitude qu'il faut que ça coupe tac il est accroché il est à peu près mis parallèle au guide je vais m'en servir un peu plus dans le mouvement là cette fois-ci Donc l'angle. L'angle ça doit être réglé pour chaque outil. Hein. Et chaque, euh, Même si c'est le même couteau par exemple que j'utilise, l'accroche peut être légèrement différente. Donc l'angle doit être re -re réglé à chaque fois. Bon vous voyez l'angle c'est quand même pas long à régler. Après avoir bloqué l'outil. Voilà, j'ai démonté en live avec vous, donc vous avez vu que ça, là, est... on est quasiment sur du direct, là. et là, en plus, je prends le temps de discuter. Donc pour savoir si on a vraiment tout attaqué la lame, faut il faut qu'il y ait un morphile derrière en fait. Et voilà, un beau tranchant tout neuf. Donc comme tout à l'heure, on va démorphiler. Bon là je tire le truc qui tient la lame. Je vais en profiter, tiens, pour nettoyer un peu. Là aussi... Et je démorphile. Alors sur les ciseaux, ou les épinettes, on ne démorphile pas. Parce qu'en fait, si c'était trop tranchant, ça glisserait sur la chose à couper. Donc les ciseaux ont besoin de garder leur petit morphile. Pour bien couper. Ce qui n'est pas le cas sur les autres types de lames. Encore que le sécateur, ça pourrait se discuter. Comment savoir si votre lame coupe bien Vous avez des nerfs, beaucoup beaucoup de nerfs dans, dans, sous les ongles là. Vous passez votre tranchant dessus. Et s'il y a un endroit qui n'est pas bien... Absent de morphile, enfin si le morphile n'a pas été bien tiré à un endroit donné, vous allez le sentir directement en fait. Voilà c'est parfait. Et donc on remonte tout ça. Vous réglez bien la tension, pour que le sécateur puisse se refermer facilement, il ne faut pas qu'il reste bloqué quand on le ferme. Pour qu'il puisse se rouvrir facilement. Alors, voilà. c'est pareil si votre sécateur ne permet pas de régler ça. C'est que c'est un sécateur. Bas de gamme. Bon, bah ben le test ultime. Hein. Alors, il y a deux choses à voir dans la coupe, quand même. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure avec le greffoir, mais il faut que ça coupe, ça c'est sûr, mais il ne coupe... faut pas qu'il y ait de défauts sur la coupe non plus. Quelquefois, on peut voir des petits traits, des petits creux, euh, ou des petites euh, veines, presque, bombées. Ça, c'est quand on a... Un petit défaut sur la lame qui reste. Donc ça, il faut pas. Donc il faut observer vos coupes. Pour bien voir qu'elles sont parfaites et qu'il n'y a pas de défaut. Voilà, là, le sécateur. Sécateur, il n'y a pas photo, quoi. Ça coupe. Euh. OK ha. Bon allez, je vais pas vous montrer tous les outils. Hein. Euh... Il y a assez de vidéos comme ça sur internet, autrement pour les autres. Les épinettes par exemple, c'est un ciseau. Donc vous allez voir les vidéos pour affûter des ciseaux, c'est exactement le même principe. C'est un angle de 60 degrés, et on affûte dans l'autre sens, et puis ça fait un plat quasiment là. Voyez Sur mon outil, en fait, c'est posé comme ça, en fait mon... j'ai un guide spécial pour ça. Euh... Donc là, n'importe quel couteau à deux tranchants, c'est le pr... même principe que pour le greffoir, mais sauf qu'on passe des deux côtés. Voilà. Et, euh, et puis bah, c'est à peu près tout alors évidemment je fais les haches les hachettes, euh, les machettes les... alors moi j'ai beaucoup de planes les planes c'est un peu compliqué mais ça passe euh, voilà des choses comme ça des outils de, de, de, de travail du bois euh, ça marche très très bien bon allez pour conclure cette vidéo un dernier petit euh... appel. appel bon alors déjà vous partagez vous mettez les pouces bleus hein, s'il vous plaît euh, histoire de de me montrer que, que vous soutenez, que vous suivez la chaîne. Euh, merci toujours pour vos commentaires, c'est super chouette. Euh, deux choses quand même pour finir cette vidéo. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir me rencontrer, faire une petite balade, visiter la Pépinière. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le faire et dire oui à tout le monde, mais c'est juste pas possible parce que j'ai pas le temps, pas le temps de, à vous accorder, mais c'est parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Voilà. Et donc c'est ce qui justement va me permettre de faire la transition avec ce que je vais vous dire juste après. Donc si je vous refuse, c'est pas, pas, voilà, pas que je veux pas, c'est que surtout en cette période-ci, c'est vraiment trop compliqué pour moi d'avoir du monde. Donc vous me redemandez ça euh, l'année prochaine, à partir du mois de juin, là ok. Mais euh, là maintenant la saison démarre, c'est pas, pas possible pour moi. Euh, j'ai déjà du mal à trouver le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Deuxième chose justement qui est liée à ça, c'est que je commence ma saison automnale là avec beaucoup de pommes dans mes vergers, de pommes à couteau. Et donc s'il y a du monde euh, dans les parages qui est prêt à me filer un coup de main bénévole, euh, moi je filerai de la pomme en échange hein, bien sûr. Euh, mais si vous êtes prêt à venir filer un coup de main euh, de cueillette et de ramassage de pommes, euh, ben là je vais faire euh, pas mal de séances de cueillette et de ramassage euh avec euh, le pressage en jus de pomme le 13 et 14 octobre donc euh, ici euh, à côté de Carré, ça sera Banalek exactement le pressage de pomme ça sera bien sympa donc on, sera déjà, on est déjà une petite équipe qui est en train de se monter et donc si vous voulez nous rejoindre, ça, ça sera un petit moment sympa à passer et puis évidemment vous aurez aussi euh, le loisir et la joie de repartir avec un peu de jus de pomme de cette année voilà donc euh, bah, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires ou encore mieux par mail euh, comme ça, au moins, je prends le temps de vous répondre et puis de, de vous passer toutes les infos qu'il y a besoin. Sur ce, je vous dis Kenavo, Naveau à très bientôt. Euh, rendez-vous, le prochain rendez-vous, foire, c'est le 24-25 septembre à Musillac. Donc ça, là, c'est dans le Morbihan. On n'est pas loin de Vannes. C'est une grosse fête. C'est la, la bio, en fait. Il y a Rob qui vient. Il y a Denis Pépin qui sera là. Il y a d'autres noms que j'ai oubliés. Mais il y a... Euh, pas mal de trucs sympas à voir, il y aura beaucoup de monde, et il y aura moi, bien sûr. Kenavo